Allez salut à toutes et à tous la même compagnie J'espère que vous allez tous très bien écouter Je suis désolé pour ce début de vidéo absolument catastrophique J'ai voulu envie J'ai voulu envie ouais tout à fait ouais. J'ai voulu envie mais non mais c'est pas vrai Fais ta phrase correctement J'ai eu envie voilà ou j'ai voulu c'est comme vous voulez Mais pas les deux en même temps J'ai voulu euh, bah faire, euh, faire le con hein, Tout simplement vous l'aurez compris j'espère que vous avez passé un bon moment Vous avez bien rigolé en tout cas pour cette nouvelle vidéo Qui commence sur Planet Coaster avec une grande annonce euh, Vous allez voir en description directement Le formulaire puisque ça y est vous allez pouvoir me renvoyer vos parcs d'attractions je vais refaire des vidéos visite de vos parcs d'attractions planet coaster et vous allez voir c'est super simple il y a 4 champs à remplir attendez avant de traverser on regarde à droite et à gauche <rire> je suis en forme aujourd'hui j'ai plein de trucs à vous montrer c'est faux mais il faut que je vous montre quelque chose en ce début d'épisode enfin en ce début d'épisode en ce début de vidéo mais du coup pour terminer là-dessus voilà n'hésitez pas si vous avez un parc d'attractions que vous avez fait sur planet coaster sur PC et que du coup vous l'avez mis sur le workshop très important tout ça et eh bien, vous pouvez me l'envoyer. Euh, par contre, si ce n'est qu'un seul coaster et que ce n'est pas un parc d'attractions complet, euh, ne me l'envoyez pas. Et si la demande est forte, eh bien, je ferai un autre formulaire en plus pour justement les coasters spécifiquement. Mais là, c'est vraiment pour les parcs d'attractions complets. Donc, avec plusieurs attractions, avec euh, services, chemins, etc. Tu m'as compris. Donc, n'hésitez pas, vous remplissez le formulaire en description, vous mettez votre pseudo ou tous les pseudos des participants, parce qu'il y en a qui font évidemment des gros projets à plusieurs, à ce moment-là, euh, ne mettez pas en premier le pseudo du créateur euh, qui est au-dessus, tu vois, mais mettez votre pseudo, je veux savoir c'est qui qui m'envoie le formulaire quand même. N'hésitez pas, donc voilà, vous mettez le nom de votre parc, vous mettez le lien du workshop sur PC, donc très important, sinon ça ne fonctionne pas, si vous êtes sur console, je ne pourrais pas. Euh, vous pouvez mettre une petite description de votre parc, etc., et puis voilà, tout simplement, vous envoyez le, le formulaire, et puis euh, éventuellement, je le visiterai en vidéo, comme dit, s'il y a une grande demande, et puis voilà, je ne vais pas non plus me forcer à, faire, à visiter tous les parcs, donc si... Euh, donc, déjà soyez patient évidemment. C'est pas du jour au lendemain que je vais faire une vidéo. Mais aussi, si vous ne voyez pas votre parc au bout d'un moment, j'en suis absolument navré. Merci de votre compréhension. Mais voilà. Euh, ceci étant dit, ceci étant fait, l'entrée du parc. Euh... <rire> Il y en a qui vont m'insulter, vous allez voir. J'ai rien retouché au niveau de l'entrée du parc. Bon, vous avez peut-être vu à droite qu'il y a un truc bizarre. J'ai rien retouché encore, on aura l'occasion d'en faire, vous avez répondu à, à peu près à mes questions pour les tourniquets C'est vrai que je suis un petit peu con mais je pense que j'ai la solution pour faire les tourniquets, c'est tout débile euh, Et j'ai commencé l'aller, j'ai commencé à faire quelque chose, je, je suis assez content mais en fait le truc c'est que regarder à droite <rire> Bah y a plus rien, voilà y a plus rien, y'a plus de coaster En fait j'ai pété un câble, euh, je m'en veux un peu et en même temps je pense que c'est pas une si mauvaise chose euh, parce que j'étais pas du tout content évidemment du, euh, du layout J'étais pas content euh... Enfin j'étais pas content J'ai voulu encore retaffer le layout en plus avec vos astuces Que vous m'avez donné en commentaire Avec les, euh, Zero, Jill, euh, les Zero g Dans euh, les Zero g. Enfin bref plein de figures qui sont possibles et inimaginables Et puis euh, j'avais même refait le tracé du layout Je vous jure qu'il était très très très très intéressant Encore plus que dans la dernière vidéo Mais ça m'a cassé la tête la fluidité je n'arrive pas à la faire. Et j'en ai vu des tutos, je suis pas débile. J'en ai fait hein, aussi des coasters quand même plutôt pas mal. Euh, avec l'égalisation. Prendre son temps de faire partie par partie. Ou prendre des grandes portions. Peu importe. La fluidité, je sais pas, il y a un truc qui se secoue, c'est très bizarre. J'ai pété un câble et je me suis rendu compte que malgré tout. Bah en vrai. Euh, recommencer tout à zéro ou euh, recommencer quelques parties, ça revient absolument au même. Parce que bah, dans tous les cas, je recommence tout un layout. Donc je me suis dit ça mange pas de pain. J'ai tout cassé et je vais tout refaire. Voilà tout simplement Je sais on stagne là dessus mais c'est pour le meilleur C'est pour le meilleur euh, Ouais alors voilà j'ai fait les petites boutiques J'ai commencé à faire des boutiques pour l'entrée du parc à savoir évidemment euh, Certains vont probablement le le remarquer Mais en fait euh, c'est un préfab euh, à la base en tout cas c'est un préfab Que j'ai recustomisé à ma sauce Et d'ailleurs du coup euh, justement avec euh, ces tonnels Que, que j'ai improvisé un petit peu partout dans le parc de là-bas, vous pouvez les voir, les tonnels là-bas. Donc j'ai vraiment tout changé, tout fait à, à ma sauce. C'est pas encore terminé, c'est juste un début, c'est pour se donner une idée. Avec donc des trottoirs sur les côtés. Déjà là, tu sais que ça va rendre euh, ça va rendre quand même plus sympa que ce que c'était jusqu'à présent. Euh, avec un petit coin ici, euh, végétal. Euh, j'ai fait en sorte, vous voyez, normalement les gens n'ont pas le droit de marcher ici. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. <rire> c'est pas cool pour la nature. Mais ça fait que personne va se cogner dans le palmier. Donc ça, c'est sympa. Euh, donc j'ai modifié pas mal de choses, puisque là, j'ai mis... Euh, le euh, La fontaine pour le moment ici Donc la grande rouge je l'ai pas encore bougé L'accès aux toilettes je l'ai mis ici du coup Donc c'est bien plus sympa parce que eh ben Vous voyez ici sur ce fameux trottoir ça va être toute la zone Backstage donc beaucoup plus cohérent euh, Bon c'est pas fini hein, bien sûr mais beaucoup plus cohérent Avec un accès également ici euh, Pour les backstage donc euh Inaccessible au personnel mais vous voyez là au moins tout de suite C'est déjà quand même plus cohérent ils ont plus de place Il y a plus de choses à faire euh, plutôt que d'avoir Un accès aux toilettes euh, un peu cul-de-sac Là voilà c'est quand même euh, bien plus euh, bien plus sympa Donc euh, voilà un petit peu n'hésitez pas à me donner vos idées Après comme dit là c'est vraiment que le début euh, donc, euh, donc voilà euh, Attaquons-nous maintenant euh, Du coup bah, au nouveau coaster Je vais pas vous faire un accéléré Parce que euh, les accélérés bah, C'est ce que j'ai fait précédemment C'est vrai que c'est pas terrible euh, c'est pas beau à voir je trouve Par contre les accélérés pour les décorations Pour euh, les constructions de maisons Ça je trouve ça stylé Mais pour la conception des coasters Je trouve que les accélérés c'est pas terrible Parce qu'on comprend pas forcément tout Donc je vais même pas en faire euh, Par contre je vais vous montrer les avancées petit à petit Donc écoutez je vous souhaite un bon visionnage J'espère que vous allez apprécier Et encore une fois merci euh, à, à vous qui êtes nombreux en ce moment à, à commenter les vidéos Planet Coaster Parce que ça m'aide énormément Sachez le Donc, euh, donc voilà oui j'ai enlevé la végétation aussi vraiment ça va permettre de dire revoir mieux clair quoi vachement cool Allez c'est parti Oh là là vous avez pas idée comment je suis super content les gars ça avance et hey, alors attends ça c'est juste pour vous dire à quel point à quel point quand t'as de l'inspiration d'un coup c'est incroyable Alors oui je vais utiliser des vrilles qui sont préfaites mais je pense qu'il n'y a pas de secret il y a que ça qui fonctionne à partir du moment où t'as une bonne idée Je vous montre le layout avant de faire un POV C'est le début en tout cas Donc une propulsion directement euh, avec une attente cette fois-ci avec une première vrille qui part sur la droite Donc ça c'est j'ai envie de dire le grand classique Et au moins c'est un perfect euh, Maîtrisé euh, grâce euh, eh bien, aux vrilles euh, prédéfinies du jeu Avec un premier bon virage à 100 km h Niveau DG on est pas mal euh, Je sais plus comment ça s'appelle euh, Je me sens con j'aurais dû euh, réviser avant <rire> Mais ça j'aime bien Peut-être un peu trop lent Un airtime Virage droit Virage gauche On se fait pas chier Un looping Niveau timing, le looping, il est absolument parfait Il est absolument majestueux Et là, ça s'arrête ici, pour le moment Avec justement euh, le coaster qui va passer à côté de l'allée Ça va être juste parfait Déjà là, on est sur un truc beaucoup plus intéressant Avec une vitesse beaucoup plus maîtrisée Ça n'a rien à voir avec euh, précédemment le coaster euh, Parce que, bah, vous aviez raison hein. Il y en a un qui a dit en commentaire que c'est vrai que Bon, il y a des moments où on se fait chier, il se passe pas grand chose Et c'est vrai, je suis complètement débile euh, Là, j'ai déjà envie d'être dans ce coaster dans la vraie vie Enfin, envie, euh... Je le sens pas trop ici, je me chie dessus, mais, euh, mais euh, globalement c'est à peu près l'idée euh, Peut-être... Alors comment ça s'appelle du coup Est-ce qu'on a le nom Ah oui parfait, Cobra Gauche, voilà j'ai utilisé le Cobra Gauche Peut-être euh, un petit peu trop grand, voilà, mais pas non plus trop petit euh, Un truc juste aussi, peut-être, je sais pas, dites-moi en commentaire euh, Est-ce que vous trouvez... Je ne sais pas, moi je m'y connais pas Est-ce que vous trouvez que cette figure est trop haute ou pas euh, Ce que je veux dire c'est que, est-ce que vous trouvez que c'est haut de faire ce genre de figure Ou est-ce qu'il faut le faire au niveau du sol c'est ça ma question. Parce que si tel est le cas, Bah à ce moment-là, on terraformera. Et, euh, et on changera un petit peu euh, éventuellement. Euh, pour, tu sais, genre, je sais pas, je mettrai une, une sorte de montagne ici qui fera. Enfin, vous voyez, il faut pas oublier que le décor va faire beaucoup. Hein. L'avantage de Planet Coaster, c'est qu'on peut faire le décor. Enfin, euh, la terraformation, limite, après avoir planté euh, le coaster. Ce qui, évidemment, dans la vraie vie, n'est pas possible. Mais vous m'avez compris. Euh, un petit on-ride, pour que vous voyez un peu l'idée. Je suis vraiment satisfait. Hein. Je suis vraiment satisfait pour le moment. Je pense que ça, ça envoie du lourd Hop Donc on va également regarder les G sur, sur la droite Mais bon en général les G sont relativement bons Surtout quand c'est prédéfini Mais là la vitesse elle est super bien maîtrisée Je pense que je vais pas la perdre d'aussitôt Donc c'est vraiment que du bonheur Allez ça part Un pic à 110 km h Et je crois qu'on dépassera jamais les 2 G hein. Ah si voilà 2 G Ok voilà, petit virage plutôt sympa Pour une fois que j'ai réussi à faire un virage <rire> Voilà, parfait, c'est bon Là, c'est la vitesse qu'il faut Yihi La pression au ventre, le airtime Voilà Ça part sur la droite, ça part sur la gauche On peut aussi qualifier de airtime, là, ce qui vient de se passer Et hop, le looping Et là, il y a encore moyen de faire euh... Alors, soit, justement, ce qu'on qu disait Un gérosé Un, Zéro... un gérosé non, excusez-moi, c'est parce que je suis un alcoolique, donc je, parle, je pense beaucoup au rosé Un 0G. Euh... <rire> excusez-moi. Non, l'été arrive, moi j'ai... Bah tire-bouchon, voilà <rire> Ouais, bref. Euh... Oh Ah non, ça, ça passe au-dessus de l'allée, ça, ça me plaît pas du tout. Oh Euh... Non, on est à 80 km/h, ça ferait beaucoup trop là. Mais euh. <rire> ouais, le, le 0G. Où c'est qu'on trouve le 0G euh, Juste pour voir de nouveau à quoi ça ressemble, le fameux 0G. Euh... Mais non, le 0G, il est censé être dans, dans les vrilles. Euh, je suis débile Banane, tac tac tac tac tac. tac. Je l'avais vu une fois en plus, le 0 Justement, je trouve ça super intéressant. Euh, mais je dois être complètement débile. Ah Fer à cheval, non, c'est pas ça Il est où le 0 Ah, il est là, le 0G Voilà Ouais, ça à la place d'une vrille. C'est quand même sympa ça Enfin à la place d'une vrille à la place d'une... comment une... ça là Comment ça s'appelle Les tonneaux voilà à la place des tonneaux Ce sera pas mal Bon ce sera pas ce qu'on va faire ici Hop là on va directement repartir Comme en l'an 40 Hop Ah je suis content Allez je vous reprends, euh, je vous reprends tout à l'heure <rire> Ok, je vous reprends pour euh, montrer les avancées puisque je vais en fait modifier encore Donc je préfère vous montrer, euh, bah, c'est comme je suis un peu deck parce que le layout avant d'avoir euh, tout supprimé euh, J'en étais quand même content même si j'ai pété un câble et que j'ai tout supprimé Et c'est dommage parce que du coup bah, vous ne le verrez jamais ce, ce fameux layout Donc c'est pour ça avant de supprimer ce que je fais encore je vous montre ce qui se passe Donc tout le début que je vous ai montré, hop là il n'y a rien qui change parce que bah, franchement je suis plutôt plutôt satisfait donc on passe ici, on arrive sur cette euh, Alors comment t'appelles ça Sur ce looping plongeon euh, sur la droite qui en plus euh, rend un côté très sympa pour les visiteurs qui euh, rentrent dans le parc. <rire> J'ai enchaîné en tout cas avec un autre looping rond euh, qui va sur euh, le côté droit et un dernier euh, plongeon pour aller du coup à gauche cette fois-ci. Et c'est donc en fait C'est un enchaînement de looping Mais évidemment tu ne t'en rends pas malade Parce que niveau vitesse c'est vraiment bien géré Ça prend bien le temps c'est vraiment chouette Et puis de toute façon comme dit est, On est là pour les sensations ou pas euh, Voilà Ensuite ici ça descend Et donc ce que j'avais fait C'était une zone de freinage Avec après euh, Bah oui justement une zone de freinage Pour euh, Comment Zone de freinage tout à fait <rire> Je me répète euh, Parce que j'avais dans l'idée Qu'à partir du moment où un train vient ici Tu t'arrêtes et comme ça il y a un nouveau wagon qui peut partir Alors, En termes de rentabilité c'est vraiment chouette Sauf que c'est dommage parce que Ça voudrait dire qu'il faut mettre une deuxième propulsion Et que j'ai pas la place pour refaire tout un gros truc euh, Et donc c'est bien dommage Et en plus ça casse la vitesse ici quand t'arrives T'as une vitesse encore de dingue Faut en profiter Donc euh, je supprime, euh, je prends le choix de ne pas le faire Tant pis pour la rentabilité, peut-être qu'on va faire une autre zone de freinage par la suite Mais euh, globalement c'est ça euh, parce que j'avais aussi l'idée euh, Et ça ça venait d'un abonné à la base mais c'était donc de faire un euh, Une zone euh, De refaire à la fin de faire une zone euh, D'attente avec voilà, des animatronics Enfermés dans une caverne ou quelque chose comme ça Alors globalement l'idée pourquoi pas mais du coup Moi je pense qu'à la fin moi ce que j'aimerais C'est que les visiteurs quand ils attendent le wagon Et qu'ils voient le train arriver j'aimerais que le train Il vienne pas à fond les ballons En mode ouh sensationnel Moi j'aimerais qu'ils viennent de en bas avec euh, euh, Les chaînes ici là en mode euh, que le train il sort de, de, de nulle part quoi tu vois. Genre tu dis waouh ouais, ils viennent d'où frère. J'aimerais que ce soit ça l'idée tu vois. Donc euh, à la fin il y aura peut-être euh, du coup une zone d'attente un peu euh, souterraine mais pas trop parce que c'est l'ambiance jungle j'ai pas envie de faire des cavernes. Mais globalement ce sera euh, ce sera dans la végétation euh, bien enfouie tu vois. Euh, voilà globalement ce que, ce que j'aimerais faire et donc du coup euh, du coup bah, autant en profiter pour faire un maximum de sensations ici. Alors hop je vais valider là. Euh, là je pense qu'on va encore en profiter pour refaire du airtime euh, Le seul problème Qu'on va avoir C'est qu'il va falloir Passer en dessous de ce truc Mais en vrai de vrai Ça devrait pas poser trop de soucis Merde. Si on fait ça comme as Comme as Voilà là on remet droit Tac je vais un peu rétrécir mon bordel Et hop là on peut refaire remonter une inclinaison vers la droite Globalement c'est comme ça que je fais euh, Et après j'essaye de, de fluidifier au maximum euh, Par contre là je vais m'égarer là. là je vais m'égarer parce qu'on a toute une zone au middle Que je n'utilise pas parce que je fais tout à grande vitesse euh, Donc ça c'est pas bon Donc là qu'est-ce que je fais Et eh bien dans un premier temps je vais égaliser parce que je sais que c'est pas bon du tout Et on va voir la réaction du train Est-ce qu'il a une bonne réaction S'il a une bonne réaction bon, on va essayer de continuer comme ça par contre s'il a une mauvaise réaction bah ça sert à rien de vouloir faire plus Et on pourra euh, changer euh, totalement le, le parcours Hop là donc voilà Donc vous voyez c'est sympa c'est que quand t'es visiteur Et que t'es là regarde Là t'auras des bâtiments et tout Enfin euh, ça sera bien protégé mais t'auras les bâtiments et là euh... Oh là là ça c'est la classe à Dallas Ça c'est la classe à Dallas Oh yeah Ah merde j'avais pas vu que c'était fini Bon là il a eu une mauvaise réaction le train déjà voilà, là on se fait chier. Bon, bah après, faut pas oublier que là on vient de sortir de trois, euh, de trois inversions, si je puis dire. Donc, euh, c'est pas non plus la peine de vouloir en faire trop. Mais dans tous les cas, je n'aime pas la réaction du train ici. Donc, euh, en fait, j'aime pas parce que je trouve ça brut, même ici, là en fait. Ah oui, c'est ça. Je trouve ça très brutal là. Euh, et je crois que je peux même rien, rien y faire. Bon, allez, je vous retrouve après. Bah écoutez on est plutôt pas mal donc voilà jusqu'ici pas de changement On arrive sur le deuxième looping bien rond Et puis à partir de là ça va changer du coup avec quand même euh, de la belle zone euh, conquise Ici on a la petite banane qui va sur la gauche Voilà on prend bien notre temps Ensuite une nouvelle courbe par ici qui n'est pas inversée mais qui est à la limite On part ensuite en tire-bouchon vers la droite pour aller sur la gauche On passe dans, un, dans une petite caverne Et on fait le fameux 0G le 0G que j'avais vraiment envie de faire dans tous les cas. Et la zone de freinage qui prend bien son temps. Et après, on arrivera sur. Euh... Enfin, là, c'est le, le. Je veux dire, le, les freins. Et après, donc, la zone de freinage. Voilà. Euh, plutôt, euh, plutôt cool. Je suis content parce qu'on a du coup conquis quand même pas mal de place. Et on a quand même pas mal de choses. Euh, bon, je suis passé par pas mal d'étapes. Hein. J'avais fait encore euh, des, euh, euh, des airtime justement qui passaient euh, ici. Mais du coup, c'était pas fluide. C'était absolument horrible. Donc, je préfère largement privilégier euh, les choses bien faites. Même s'il y a moins de airtime. Euh, voilà Mais euh, mine de rien il y en a quand même Et que j'ai fait moi-même hein, Mine de rien Donc c'est quand même cool Il y en a un ici On peut en qualifier un là euh, Puis là on peut aussi considérer euh, euh, Alors là c'est pas du airtime Mais bref Voilà euh... ah Oh je suis pas euh, un, un planète pro euh, Je suis pas un coaster pro <rire> Mais euh, je suis plutôt content Je vous montre le on-ride Donc ici vous connaissez Regardez là Hop ah ah ah Les papillons dans le ventre Hein <rire> Un petit peu aussi Hop Voilà bon ça va Donc euh, voilà Le fameux euh, La fameuse vrille à côté de l'allée Le looping Bien rond La banane Oh yeah Et ça, ça prend des petits temps de pause Donc c'est ce qui est cool La fameuse courbe Et franchement ça fait du bien D'avoir de la vitesse comme ça Et Voilà c'était peut-être un petit peu brutal Mais ça fait du bien Voilà ça fait du bien pour le reste, c'est quand même cool, donc on s'en fout, j'ai envie de dire. Et voilà. À la bonne heure. À la bonne heure, j'ai envie de dire. Franchement, en vrai de vrai, euh, si on regarde les résultats, les échelles, pardon, Force G. Donc Force G, vous voyez, on est vraiment donc pour l'avant. Euh, à aucun moment on dépasse les 1G. C'est assez marrant, ça. A aucun moment on dépasse les 1G. Eh bah écoutez, très bien, tant mieux. Bon, pourquoi pas. Ah, ouais, je pensais quand même. L'avant c'est quand tu vas vers le bas quoi On est bien d'accord ou vers le haut Ouais non d'accord bah, très bien c'est que ok euh, Vertical voilà là on est sur du 2G, 3G Ah là on a quand même du Du 360 mais on s'en fout ça fait partie du euh, Du préfab donc dans tous les cas C'est quand même fluide ici je veux dire là c'est fluide hein. Là on, on se fait du bien euh, La limite c'est peut-être juste brutal là euh, Ça c'est clair ah oui en effet Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire qu'on se prend un, un bon petit DJ, euh, on va On va pas faire attention à ça Ah si là on a quand même un petit Euh on a un 460 au niveau de la propulsion Bon après ça on peut rien y faire Et puis au contraire Eh oh c'est bon c'est le seul moment où on a du 4G Profitons-en je veux dire on est là pour se faire Pour se faire du bien quand même C'est pas comme si c'était 4G euh, plusieurs fois et tout le long Donc, euh, donc bon hein D'accord <rire> Je cherche à me rassurer <rire> Non mais c'est vrai Puis au niveau latéral on est aussi bon quoi voilà, donc euh, j'aime plutôt pas mal le, le, le, le, le layout Là vraiment je compte sur vous pour me donner euh, pour me donner euh, vos impressions oh, ouais, Franchement là ça donne envie là. là on est sur un vrai truc où on se fait pas chier quand même Là on se fait pas chier Comme dit vraiment juste, est-ce que là euh, il faut que je fasse une montagne en dessous Parce que c'est peut-être haut pour euh, pas grand chose, je sais pas Qu'est-ce que vous en pensez euh, Le truc c'est que j'ai vraiment pas envie de retoucher parce que compliqué <rire> Ou alors euh, ou alors attendez, non, non si attendez on va allez, je vais encore modifier le layout Et je vous retrouve juste après Bah écoutez les amis je pense que j'ai trouvé la solution Vraiment euh, Je suis très très très content ça rend le truc encore plus sensationnel et ça rajoute un airtime supplémentaire euh, J'ai tout simplement euh, baissé le euh, Tout simplement le cobra J'ai baissé le cobra et du coup je l'ai rendu encore plus grand parce que là réel, on est quand même sur du 95 km h eh Bien regardez là déjà on a un airtime gratuit juste là Enfin, airtime, je sais pas si on... En enfin, fait, je suis désolé. Je... Voilà, abus de langage. Mais moi, j'aime cette sensation. Et là, voilà, on est plutôt plutôt pas mal. Alors, peut-être au niveau des G... Hop, je me pose ici. On est à 3,65 sur les G verticales. Ça va... Et la vérité. La vérité, ça va de ouf, quoi. Et ça rajoute encore plus de sensations qu'avant, en fait. Je trouve ça génial. Alors, est-ce que ça pose un quack avec l'autre coaster Là, j'ai besoin de vous, en termes de réalisme. Est-ce que vous pensez que ça, ça fait un quack ou pas euh, moi je pense pas, je pense pas, de toute façon normalement il n'y a pas de risque et puis comme c'est une trajectoire linéaire, il n'y a aucun risque en vrai de vrai, mais je sais pas. De toute façon euh, on verra, hein. probablement on va rechanger le layout de celui-ci aussi. Donc, euh, donc voilà globalement. Allez, je vous fais un petit on-ride, du coup il n'y a aucune décoration pour le moment. Euh, vous me dites ce que vous pensez du layout. Je compte sur vous en commentaire pour me mettre une note. Moi je suis vraiment très content. Euh, je pense pas le modifier. Très honnêtement je pense pas le modifier On a enfin quelque chose de, de très cool Oh c'est déjà plus fluide hein. Le pire c'est que c'est plus fluide J'ai même pas fait exprès <rire> C'est trop bien Non franchement je suis ravi Je suis trop content C'est vrai que là ce coaster là d'un coup il a un intérêt quoi Ah ouais Là il a un intérêt tu vois Il y, y a un intérêt à le faire Avant il y avait pas d'intérêt à le faire je trouve <rire> En vrai de vrai pour être honnête ah je suis content Et il y a qu'une seule propulsion en plus hein. C'est ça ce qui est absolument dingue C'est dingue Incredible, Incredible. Ah. Je pense que je vais devoir juste réduire la taille de celui-ci Un tout petit peu Ouais Parce que là il y a quand même un impact de vitesse Il y a quand même un impact de vitesse Donc on va quand même réduire Par contre j'ai souligné un problème Ah ouais putain c'est qu'il n'y a plus les supports pour celui-là là. Oh a cause du... Euh... Alors déjà dans tous les cas on le réduit Ah je peux pas plus le réduire de toute façon euh... Et là on va avoir un problème de support Alors de toute façon pour le régler c'est pas compliqué hein. Soit tu mets une allée ou soit tu fais ça normalement Ouais Je suis pas persuadé du bail Je suis pas persuadé du bail Parce que là... Non non, non c'est pas bon du tout Bon va falloir faire autrement va falloir euh, trouver une, une soluce. Euh, alors comme dit, il euh, y a la solution, mais c'est un peu con de faire ça. Et encore, ça ne marche même pas parce que... Ouais. <rire> Quel débile. Alors on se retrouve con là quand même. Hein. On se retrouve con sans support. Bah écoute, il n'y aura plus qu'à le reproduire euh, à la main quoi. Bref, allez, euh, ceci étant dit, euh, ceci étant fait, je vous fais euh, le vrai on-ride. Euh, avec du coup les euh, valeurs qui sont sur le côté Hop Bon ça vous avez déjà vu j'ai un retouché Voilà Hop là je me remets en En vitesse normale Parfait Ah c'est quand même Bah après ouais je sais pas C'est vrai qu'on a quand même perdu de la vitesse quoi Mais en vrai c'est bien aussi non Ça fait une balade en plus par rapport à là Le, le, le coup qu'on se prend là Moi je trouve c'est bien un peu effrayant que ça revienne en arrière, mais normalement c'est pas censé. Euh... Voilà, et là on se rend pas malade. En vrai, ju justement, je trouve ça beaucoup plus smooth le fait que ce soit plus lent. Euh, en théorie, il n'y a aucun retour arrière possible. Euh, et puis même si ça arrive, c'est pendant les tests, notamment avec le Blue Fire. Euh, ce qui s'est déjà passé. Euh, non, pas le Blue Fire, le Romien. Par contre, là on a un vrai problème. Euh, J'avais pas pris ça au sérieux, c'est que là c'est très violent quoi. C'est complètement con quoi. Euh. C'est complètement débile Ah ouais c'est complètement débile Je peux même pas mettre de frein ou quoi C'est con ça qu'on puisse pas mettre de frein comme ça En fait on peut que mettre du frein Si et seulement si Déjà il faut pas que ce soit incliné Et en plus il faut Voilà tu vois il faut pas que la pente soit trop raide Sinon C'est un tronçon d'attente tu vois Donc en fait voilà là, je peux mettre le frein mais du coup c'est pas possible euh, bah je vais encore retoucher en fait Bon les amis j'ai galéré de ouf Et je comptais pas passer toute ma matinée à le faire Et j'ai passé toute ma matinée à le faire Donc euh, c'est absolument incroyable Alors j'ai terminé J'ai modifié de ouf euh, Bon écoutez J'ai juste un petit problème au niveau de la fin euh, Bon comme dit la thématisation et tout c'est pas fini hein, Tout ce qui va être décoration c'est pas la question De toute façon c'est même pas sûr que ça restera comme ça En fait j'ai un problème sur la fin euh, En fait je n'ai que 3 trains Et ce qui m'embête profondément c'est que je comprends pas pourquoi euh, Attends, je vais vous montrer Là j'ai mis une zone de freinage ici et Je ne comprends pas Si quelqu'un peut m'expliquer euh, Pour de vrai pourquoi on peut pas mettre plus de 3 trains Tac tac tu vois Je Merde je me suis trompé Je peux pas mettre euh, plus de 3 trains Cette zone de freinage On peut pas mettre de train dessus J'ai tout essayé Je ne comprends pas pourquoi Étant donné que euh, Étant donné que quand En fait je comprends pas Le train qui est là Il sort donc lui il va se mettre là Et lui il va se mettre là Donc il y a encore la place d'avoir un, un quatrième train Qui lui viendrait là Parce que là vous pouvez me dire oui mais c'est parce que s'il y a un train qui arrive là Et que lui il est pas parti Mais oui mais lui il sera parti dans tous les cas Quand le, Si le train il est là, là il y aura pas de train Il sera forcément ici Vous voyez ce que je veux dire Je comprends pas en fait pourquoi on peut pas mettre de quatrième train euh, très euh, Très bizarre bon écoutez Allez on va faire le on-ride définitif En tout cas pour cette vidéo parce que vous en avez bouffé du on-ride hein, J'en suis absolument désolé Mais euh, voilà là c'est un vrai euh, on-ride Je ne vais plus y retoucher jusqu'à la fin de la vidéo Que ce soit fluide ou non Que ça me plaise ou non Parce que peut-être que là avec le recul je vais trouver quelque chose de, de pas correct Bref donc j'ai changé quand même euh, au niveau de la fin du parcours des choses Mais c'est quand même plutôt intéressant je trouve Du coup euh, du coup, voilà à voir Allez c'est parti pour le launch donc, Toujours le 110 km/h bien sûr Jusqu'ici tout va bien J'aime beaucoup cette euh, lancée le premier virage et hop les j'ai oublié tous les noms techniques hein, donc je vous laisse, euh, je vous laisse euh, commenter dans votre tête ou à voix haute euh, tout ce que vous voyez voilà, c'est peut-être pas fluide pour changer mais je vais pas changer pour cette vidéo vous inquiétez pas là c'est ok le looping lavrie sur la droite pour aller sur la gauche ah oui alors j'ai euh, rabaissé du coup le coaster ici de sorte à ce qu'il y ait un petit peu plus de vitesse Voilà Alors du coup là j'ai fait un airtime Et j'ai enlevé le tire bouchon Parce que c'était juste pas possible en fait Bien sûr le 0G Qui passe au dessus de l'autre rail Et on termine avec un looping super lent Pour justement arriver à la fin Et hop Freinage Et voilà donc c'est pour ça que là je comprends pas pourquoi le train ne veut pas s'arrêter là, regardez Tu vois le train il pourrait s'arrêter là ici sur cette zone de freinage Alors pourquoi il s'arrête pas ici, je comprends pas je, je comprends pas Mais en tout cas voilà globalement vous avez l'idée Dites moi ce que vous en pensez, désolé pour toutes les modifs que j'ai pu apporter Mais bon vous avez compris euh, Faites pas attention aux allées évidemment ça va changer Enfin il y a pas mal de choses qui vont changer mais Vous, avez à, peu près, vous avez à peu près compris l'idée Pareil pour le karting du coup c'est plus accessible euh, Et encore, et encore si on pourrait faire un petit chemin mais Bon, on changera, on fera bien, Voilà, on va adapter le parc, ne vous inquiétez pas, là le plus important c'est de s'occuper des coasters. Mais du coup voilà, vous avez à peu près, près l'idée. Moi j'aime trop comment ça rend visuellement, même si c'est pas forcément parfait, parfaitement fluide par endroit. Mais moi je pense que c'est relativement cool, euh, bon, évidemment ils veulent pas me donner les résultats des tests, mais bon, t'as compris, as compris. Ah bah oui, mais parce qu'il est pas encore arrivé à la fin. C'est pour ça donc attendez je vais faire un accéléré comme ça on va voir Mais vous voyez ça rend super bien quoi Quand t'es là dans le parc et que tu vois ça Tu te dis waouh la dinguerie Enfin franchement en vrai de vrai euh... En vrai de vrai D'ailleurs je vous ai pas dit mais j'ai changé la couleur du coaster aussi Pour que ce soit un peu plus chic un peu plus classe Plutôt que le vert tout dégueu là Voilà <rire> c'est tout ce que j'avais à dire Bon on peut voir les résultats là Allez la, la fin ça me fait chier quoi La fin ça me fait chier euh... Voilà ça y est on est sur quelque chose d'assez sympa donc si vous avez une idée pour améliorer la fin, n'hésitez pas. Euh, des grosses modifications sur le layout, par contre, je ne vais pas en faire. Euh, moi, je veux juste que vous me donniez votre avis. Mais euh, je vais pas faire de grosses modifications sur le layout parce que j'en suis très, très, très satisfait. C'est vraiment la fin où j'ai besoin de vous, mais genre vraiment où je ne comprends pas comment faire pour que ce soit plus rentable. Je sais qu'en milieu de parcours, on pourrait faire justement une zone de freinage. Mais justement, ça casserait en fait. Le problème, c'est que ça casserait toute la vitesse euh, et je veux pas remettre un launch. Donc euh, voilà, pour d'autres coasters, on pourra faire ça, mettre des zones de freinage au middle. Mais voilà, comment faire pour rendre plus rentable Ça va être compliqué, mais c'est surtout comment faire la fin. Je n'arrive pas à faire une bonne fin. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. En tout cas, voilà les amis, n'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement. Et à très vite C'était Mkolo, plein de bisous Ciao à tout le monde